Sur scène, pour avoir les cheveux brillants, c'est facile. Les coiffeurs, les projecteurs et hop, ah, ça brille. Le reste du temps, c'est pas si simple. Mon truc, Pantene Ice Shine. Ça illumine vraiment mes cheveux. Nouveau Pantene Ice Shine, concentré en provitamine. Il brille naturellement. Pantene, le secret de Christiana.